Moi le gros virus, et il y a des masques et du gel, je vais pas pouvoir tenir. Et la dani la nana, médecin impliqué, si, c'est grâce à vous qu'on survit, nous on vous dit merci. Et y a de l'espoir, y a de la vie, ton aigu qui va s'inventer, les rayons sont dévalisés, le wifi il explose, des temps en fait c'est bon, on se rend compte que c'est une société. Oui, forcément, maman, papa, il est La pêche faut découvrir notre façon de faire. oui la vie nous appartient c'est à nous de nous bouger faut que tu coopères t'as bien compris reste chez toi et hey, corona lève tes mains et reste chez toi hey, corona, papi, mamie, te bon. hey, corona, et corona ma vie mamie de démons et corona applaudissez abandonnez Oui c'est moi le gros virus, et il y a des masques et du gel, je vais pas pouvoir tenir. C'est nanani nanana, mais ça c'est, grâce à vous qu'on se rit, nous on vous dit merci, et y a de l'espoir et de J'en peux plus, j'en peux plus, oh. J'en peux plus, j'en peux plus, oh.